Bonjour à tous, nous sommes le 17 décembre 2020. On approche euh, la fin de l'année, donc on va euh, probablement rentrer dans les temps sombres, selon les dires de Joe Biden et euh, de notre ministre des Finances, Christian Freeland, qui a dit que l'hiver serait sombre. Donc, euh, on attend ça, euh, on attend ça de pied ferme, euh, à savoir qu'est-ce que ça va signifier. On sait très, très bien que l'économie euh, réelle euh, continue à souffrir. Les petits commerces euh, meurent les uns après les autres, tandis que les bourses continuent à monter. Euh, L'or et l'argent aussi, ils continuent euh, leur euh, montée. La consolidation n'est pas tout à fait terminée, mais on voit très, très bien le sentiment euh, que les... Beaucoup d'intervenants commencent à réentrer dans le marché et c'était un peu normal avec une consolidation qui a duré quelques mois. Euh, on a aussi les métaux, métaux euh, cuivre, nickel, zinc, etc., l'acier aussi. Euh, tout ça est en montée. On voit dans, sur les minières qu'on qu a beaucoup, beaucoup d'énergie euh, d'achat. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on va vous partager tout à l'heure. Euh, cependant, il faut rappeler peut-être ce qu'il s'est dit à la conférence de, de la Fed. C'est qu'on va avoir encore beaucoup, beaucoup d'argent d'injecter dans, dans le système. Déjà, c'est chose faite. On, on injecte de l'argent euh, à tous les jours. Hein, euh, je pense que c'est 1,3 milliard. Euh, de dollars qui est injecté à tous les jours. Et là, on attend aussi le plan de relance de 900 millions de dollars qui va arriver très, très bientôt. Euh, c'est demandé par les Républicains et les Démocrates. Au niveau de l'élection, ben, on sait que Joe Biden euh, a remporté le, le, les 270 électeurs. Et le juge barre, c'est très, très bizarre qu'il a donné sa démission euh, après que Trump ait euh, sermonné un peu euh, son, ce qu'il a fait, en fin du compte, son, euh, euh, sa décision face... Euh, Texas et euh, à 17 autres États qui voulaient contester euh, des États euh, pivots, là, qui se trouvaient être, euh, bon, Michigan, en tout cas, il y en a un paquet, là. Euh, la Georgie, euh, peu importe. Là. Euh, ça a été refusé par le juge barre, mais le juge Barr aurait pu euh, envoyer promener carrément euh, Donald Trump, vu que Biden vient de remporter techniquement l'élection. Euh, C'est pas ce qu'il a fait. Il a démissionné. J'ai été très, très, très surpris de voir ça, euh, de voir euh, que le juge Barre a donné sa démission tout de suite après cette réprimande là Et on ne voyait vraiment pas qu'il devait s'en aller. Euh, c'est très, très, très bizarre tout ça. Euh, comme certains disent, c'est le 6 janvier que l'élection euh, va être vraiment... le, le, le résultat de l'élection va être déterminé. On parle de sécession aux États-Unis. Donc, euh, d'ici au 6 janvier, il y a eu beaucoup de euh, d'essais de la part de Juliani et essayer de, euh, de... la parole aussi, la... la pas Jérôme Powell, Powell, euh, l'avocate la, la, la, euh, de Trump, là, qui a été aussi tassée. Il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. Euh. Donc, euh, peu importe ce qui va arriver, euh, que ce soit Donald Trump qui, euh, euh, par, euh, je ne sais pas trop, il y a un renversement, ou, ou que ce soit Joe Biden euh, qui euh, est là, ben Joe Biden euh, ne fera pas long feu. D'ailleurs, on a plusieurs journaux, ben des journaux euh, électroniques qui ont battu euh, en auditoire, là, euh, euh, en audience, euh, qui sont Daily Wire, euh, OANN, euh, One American euh, Network, euh, je ne sais pas trop, euh, on a euh, Newmax, New, Newsmax, qui a battu, qui a écrasé euh, euh, les abonnés au niveau euh, de, de, de la visibilité aux États-Unis, euh, et c'est des journaux, des journaux euh, en ligne là, qui sont plus de droite. Donc, euh, et eux euh, vont à peu près employer le même scénario qui est arrivé avec, euh, euh, ils l'ont dit, hein, euh, qui est arrivé avec euh, euh, notre ami, euh, <coughs> voyons. <rire> ils vont employer à peu près le même scénario là, mm. avec un Trump, là. ce qui est arrivé depuis 2016. On a, on a à presque à tous les jours démigré Donald Trump, pourtant qui était un président élu, on a essayé de le destituer, ça n'a pas fonctionné parce que dans le fond, c'était un coup monté. Et euh, toute cette accumulation-là de charges, de preuves, a fait en sorte que Trump, euh, non seulement est devenu plus euh, fort avec ces euh, euh, oppositions-là, mais a euh, vraiment pris des bonnes décisions. Pas de guerre de, de, du temps d'envoyer de, de une bombe, c'est tout ce qu'il a fait. <rire> à part de ça, il n'y a pas eu de guerre, il y a patrouillé beaucoup de troupes. Et là, on se demande parce que dans le fond, l'armée, est avec lui et les policiers sont avec lui. Donc, qu'est-ce qui va arriver? J'ai aucune idée. 6 janvier, ça se trouve être la date, date finale, mais peu importe ce qui arrive, c'est que ces journaux-là, ont dit qu'ils vont faire, ils vont servir la même sauce à Joe Biden et à son fils Hunter Biden. Euh, déjà, ils font euh, presque à tous les jours rapporte euh, ce qui arrive parce que c'est pas fini la fin de Hunter Biden. Là. Et avec le père Joe Biden au niveau de leur ingérence, la Chine compte de l'argent euh, c'est loin d'être fini. Là. Et eux vont en remettre. Euh, euh, à tous les jours, euh, mais encore matin, un matin, c'est ça qui est l'heure une. Donc, euh, euh, même si Joe Biden remporte cette élection, c'est loin d'être terminé et on parle de l'hiver sombre. L'hiver euh, va être sombre dans le sens que on va avoir le 900 euh, milliards qui va être euh, euh, donné là, aux Américains comme euh, secours d'urgence parce que dans le fond, on se trouve à avoir beaucoup, beaucoup de de demande de, de, de chômage. Euh, on avait eu un boom euh, cet été-là, ça descend, et euh, le petit 900 milliards va aider à patcher des, euh, des petits coins, euh, mais euh, on va voir. Donc, euh, on va aller voir tout de suite, euh, faire le tour rapidement pour euh, peut-être euh, se mettre en, en contexte, là, pour voir euh, ce qui arrive euh, aux États-Unis. Bien Ça, c'est la fameuse Fed, là, je l'ai mis sur mon site euh, boursetechnique.com. Euh, vous avez... Euh, la Fed qui s'engage à continuer d'acheter des obligations jusqu'à ce que l'économie retrouve le plein emploi. Euh, oui, la Fed en ce moment euh, injecte des capitaux euh, euh, dans le marché et tout à l'heure on va le voir. Euh, la masse monétaire M1 pour s'en convaincre. Que, bon, à l'issue de la réunion de deux jours, la Fédérale, c'est la Réserve Fédérale, s'est engagée à continuer d'acheter des obligations jusqu'à ce que l'économie atteigne le plein emploi et l'inflation reste à, à 2%. Euh, donc, la Fed euh, va, ne montrera pas ses taux d'intérêt jusqu'en 2023. C'est en tout cas la promesse de Jérôme Powell. Euh, on se trouve aussi à, à, elle va continuer à acheter au moins 120 milliards de, de, de dollars d'obligations chaque mois jusqu'à ce que de nouveaux progrès substantiels aient été accomplis. Euh, donc, beaucoup, beaucoup d'argent au niveau d'achat d'obligations, au niveau de l'argent au aussi qui s'en va directement dans les poches des individus et qui ne tourne plus. Euh, beaucoup d'individus profitent de, de la masse monétaire qui arrive euh, dans leurs dans le poches pour euh, euh, soit payer leurs dettes, euh, soit euh, canner euh, pour ceux qui le peuvent, parce que dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, aux États-Unis, euh, sont dans la pauvreté extrême. Euh, donc euh, les riches deviennent plus riches les pauvres plus pauvres et la classe moyenne euh, qui est capable de s'en sortir un peu paye ses dettes ne, ne gaspille plus donc euh, l'économie euh, réelle en souffre euh, donc, euh, on dit qu'on devrait, on parle de, de, de, des projections là, au niveau du euh, PIB, là, que, comment qu'on devrait euh, s'en aller. On dit qu'en 2023, tout va être terminé, on va recontinuer. Le bal, euh, bon, je sais pas, j'ai aucune idée, mais euh, de toute façon, l'économie réelle a été durement touchée et continue d'être durement Touché. Il y a plusieurs paliers de l'économie qui sont terminés, là, dans le fond. Euh, des faillites, euh, on parle de restaurant, il n'y a pas simplement les restaurants, il y a des petits commerces, et, euh, autant au Québec que euh, partout sur la planète. Euh, donc, euh, non, euh, euh, c'est pas beau. Et euh, bon, ça, ça c'est la même nouvelle. Euh, Peut-être vous parler rapidement de d'OAC, Alexandria Ortacio-Cortez, qui euh, maintenant... Euh, a été euh, tassé du Parti démocrate, euh, même si elle l'a remporté. Là, euh, dans le fond, les démocrates avaient besoin euh, d'elle, de, ben, de, de tous les jeunes euh, activistes, communistes, qui ont tout cassé, euh, avaient besoin d'elle pour euh, remporter l'élection, même si l'élection a été truquée. Et euh, maintenant, ce qu'ils font, ils se sont revirés complètement contre les communistes du Parti et ils disent « Ah ben Bernie Sanders, lui, euh, il est vieux, il dit pas grand-chose, dans le fond, il... Il prend, bon, je ne sais pas pour quelle raison, pas plus actif que ça. Il s'est fait voler deux fois la, la direction du Parti démocrate par euh, euh, la Clinton euh, le, et maintenant par euh, euh, Joe Biden. Et il ne dit pas un mot pour moi, il est endormi, je ne sais pas. Mais tercio cortez continue son combat, c'est-à-dire de justice sociale, euh, avec raison un peu, parce que dans le fond, il y a tellement d'inégalités aux États-Unis. Mais par contre... Euh, elle est communiste carrément et euh, elle veut enlever toutes les valeurs de base de la société américaine bonne chance ma chère parce que dans le fond les valeurs de base de la société américaine c'est ce qui a bâti les États-Unis et euh, on n'enlève pas on brise pas toute la base pour reconstruire sur des nouveaux plans et c'est ce que les démocrates ont compris c'est pour ça que dans le fond ce qu'ils font tout simplement, il la décolle et les jeunes c'est une grande désillusion pour eux pareil parce que dans le fond euh, plusieurs ont voté pour euh, Joe Biden en pensant que cette frange du Parti démocrate continuerait euh, à demeurer, non, au contraire, c'est complètement décollé et, et on, le fait, on, on lui fait savoir et elle dit que Pelosi devrait décoller, euh, Schumer devrait décoller son trop vieux, donc on devrait mettre euh, des nœuds, euh, comme elle, par exemple, euh, au Sénat, en tout cas, c'est ce qu'elle prétend, mais <rire> la réalité, euh, non, non, non. Parti démocrate, au contraire, va euh, les décoller, ces jeunes-là. Euh, ils les ont utilisés, ils n'ont plus besoin d'eux euh, maintenant. Euh, donc, c'est ce que je vous parlais. La nouvelle, c'est 885 000. Euh, Demande d'emploi, euh, ça grimpe. Ben, on dit que c'est à cause du ben, COVID, c'est sûr. C est, c est les licenciements sont dus directement à cause de cette paralysie de l'économie euh, qui continue. Pourtant, je regardais le nombre de morts. Je parlais au, je, je parle au Québec. Contamination, oui, il y en a encore. Mais le nombre de morts, depuis des semaines, ça n'a pas monté. Là. Et pourtant, on prend des mesures drastiques pour euh, même à Noël. Noël est fermé. C'est fermé. Euh, quelques petites permissions, mais c'est fermé. Et l'hiver, ça va être encore fermé. L'hiver va être sombre. C'est ce que euh, <coughs> Biden a dit et c'est ce que Christian Freeland, ici au Canada, notre ministre des Finances, a dit. Donc, euh, non, on s'en va encore dans le, le, le, le, le, euh, les fermetures de petites entreprises. On est en train de détruire littéralement les petites entreprises, toute l'économie, la petite économie, et les grandes chaînes, Walmart, etc., eux continuent, à Amazon, continuent allègrement à faire des profits. Je... Le problème, ce n'est pas eux, c'est que dans le fond, on a, on, a, on a détruit la petite économie, on a détruit la classe moyenne, littéralement, et c'est... C'est calculé, c'est calculé de vouloir tout détruire ça et on arrive avec le grand plan au printemps. Euh, c'est pas moi qui le dis, ça vient de Joe Biden et ça vient aussi de Christian Freeland ici, donc euh, Justin Trudeau au Canada. C'est de leur propre bouche. Ça serait au printemps qu'on aurait un super de gros plan de relance, rien qu'avant le sommet de Davos, le grand reset, tout ça. C'est drôle qu'on n'en parle plus. Et donc, euh, on va en finir avec euh, les nouvelles de l'or et de l'argent. En ce moment, on se trouve être. Euh, euh, on poursuit la montée de l'or et de l'argent aussi, bien entendu. Euh, ici, c'est un article que j'ai placé qui. ça vient de Commerce Bank qui dit que le prix de l'argent va augmenter de 30 en 2021. Et là, on se trouve avoir eu une cassure très, très importante du prix. Euh, moi, je le pense. Euh, l'or va redépasser son, son ancien sommet très, très bientôt. Euh, c'est une question de temps. Euh, ça, c'est le graphique. Bon, peut-être que ce pas l'idéal sur mon site. Là. Euh, on avait eu la petite montée ici avant de 70 jusqu'à 80. ben si on compare ça, c'est sûr que c'est pas l'idéal de vous montrer ça en petit. Je reste toujours sur mon site là, directement. Euh, la le petite le petit bosse qu'on a ici après la longue recrudescence, ça l'est la petite si on compare à le même scénario. Donc, on partirait vraiment en montée on pourrait atteindre 2, 3, 4 dollars' long. Je n'ai aucune idée. C'est n'est pas moi qui décide. Je ne suis qu'un observateur. Mais là, on est reparti euh, en montée. On va atteindre bientôt, euh, j'imagine, le dollars. On n'a pas encore cassé au niveau de l'or directement, mais ça ne devrait tarder. Et euh, bon, on va regarder ça rapidement comme ça. Euh, Peut-être vous parler avant de regarder ça, c'est le ratio euh, hors-argent. Euh, euh, c'est là que j'avais commencé à acheter de l'argent. Euh, lorsque le, le ratio a cassé sur le long terme, euh, je me trouve à être semaine, c'est bien. Euh, on a cassé ça, donc euh, euh, ça présage très, très bien pour l'or et pour l'argent et pour le changement de tendance. Donc, euh, le ratio ici a cassé, donc on s'en va tout simplement avec une montée euh, de l'argent qui pourrait exploser comparé à, à l'or. Euh, parce que l'argent est plus volatile dans ces cas-là euh, l'or on se trouve à, à s'en aller à la hausse j'ai tracé mon canal il n'est pas encore euh, cassé définitivement vers la hausse là. mais ça ne saurait tarder euh, les oscillateurs comme je vous avais montré euh, regardent très très bien tendance ici euh, euh, en tout cas on est très très près de la cassure euh, je vois pas euh, un autre scénario euh, donc ça c'est au niveau de l'or au niveau de l'argent euh, on a cassé euh, ici euh, on commence le revirement donc euh, au niveau de l'oscillateur on pourrait connaître une nouvelle vague au niveau euh, des mini ah ben le dollar américain qu'on va aller voir qui continue sa chute dégringolade. Euh, et euh, moi je vous avais dit c'est 88 qui se trouve être le prochain objectif je pense que c'est très très logique à cause de ce support-là, on dit 88, 89, 88. Mais on, on vient de casser le 90 à la base. Là. Donc, ça regarde vraiment, vraiment pas bien pour le dollar américain. Ma longue tendance était ici, on l'a cassé et on s'en va vers la baisse. Euh, de la même manière qu'on a connu ça pendant une dégringolade ici en 2000 et 2004, à peu près, là. Donc, pour terminer, on va aller voir euh, peut-être, euh, OK, mon indice XAU qui se trouve être les minières d'or et d'argent, c'est la même chose. On n'a pas encore eu euh, directement euh, la, la cassure vers la hausse, mais l'oscillateur va vers la hausse. On a beaucoup d'entrées, beaucoup, beaucoup de volumes d'entrées, donc on pourrait être euh, à, au, au seuil du revirement. Euh, en tout cas, ça ressemble vraiment, vraiment à ça. On peut regarder un peu n'importe quelle action d'or et d'argent. Au niveau euh, de First Majestic, euh, lui, c'est cassé. C'est cassé à la hausse. On le voit très, très bien ici. Donc, euh, on va continuer euh, une montée. Euh, First Mining, euh, parce que c'est des actions que je possède. First Mining, euh, oui, on est, euh, oh, non, on n'a pas encore cassé. On n'a pas encore cassé à la hausse. Euh, consolidation continue. Euh, ça, c'est une nouvelle action que j'ai achetée. Euh, que ça se trouve être euh, Nova Royalty Corp. La raison pour laquelle j'ai acheté ça, ça vient d'être émis ça fait pas très très longtemps et c'est sur le cuivre, le nickel euh, et cuivre. Euh, ça s'appelle euh, euh, Nova Royalty Corp euh, sur la bourse de Vancouver. Euh, la raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est euh, profiter aussi de la montée des... Euh, euh, du cuivre, du, du nickel et des autres métaux, mais c'est surtout du cuivre et nickel et c'est des royalités. Et euh, on des royalités sur Rio Tinto, sur, euh, bon, il faudrait aller voir le site, là, c'est euh, Nova Royalty Gold Goldcorp. Bon, c pas, je ne veux pas faire de publicité pour ça. J'ai acheté ça euh, ici, je viens de l'acheter deux trois jours, et c'est du long terme, ça, parce que dans le fond, je vois, ça vient que ça a été émis ça fait pas longtemps et c'est sur des royalités. Et c'est d'ailleurs ce que Pierre Lassonde disait, euh, acheter des actions de royalité parce que l'argent va toujours rentrer. Et c'est très, très important. Donc, euh, l'action elle-même va suivre les mouvements euh, lorsque ça va monter. Donc, euh, c'est ça. C'est un peu pour euh, vous donner mon, mon, euh, mon, mon aperçu du marché. On est retourné en tendance haussière au niveau de l'or et de l'argent. Et euh, au niveau des marchés, faut peut-être s'attendre à une correction. Peut-être euh, que certains ont dit 10 On va voir ce qui va arriver. Une correction, mais ensuite euh, la, la, la Fed en, intervient encore, donc euh, le marché s'en si ira pas à la baisse. Le marché va continuer à, à, à monter en 2021.